Alors, l'idée, c'est dans la voie, euh, on grimpe et on, on essaie d'avoir que des pensées positives. Donc, euh, ça se matérialise comment Ça se matérialise, ben, Oh, J'ai failli louper la prise, ben non, non, je l'ai eu, c'est bien, je l'ai eu, on, on, on se motive intérieurement pour créer euh, une forme de confiance. Alors moi en général je suis une grimpeuse qui est très instinctive. En général quand ça se passe bien je sens que, que je grimpe et que bah, ça vient tout seul en fait. Les mouvements ils ne sont, sont pas réfléchis. Et surtout... Ça permet, en, en transformant toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir en positif, à pas se focaliser sur, euh, je dirais, des pensées parasites qui peuvent créer du doute. Du doute, il euh, bah, euh, y a un mouvement qui est loin, euh, et si je le loupe, il va se passer quoi si je le loupe euh, Oh là, j'ai failli tomber, mais j'y arriverai pas, des, des idées comme ça. Non, c'est euh, j'ai réussi le mouvement, c'est bien, euh, allez, je vais de l'avant, J'essaie d'être conquérant dans la voie, je prends dessus de la voie, je suis positif. Là, il y a un jeté, ouais, j'y vais, euh, vais à fond, quoi. C'est sûr que la finale, elle sera à l'image de la météo. Hein. Elle va être un petit peu... Mais bon, on peut quand même compter sur les trois. Hein. Si vous étiez là hier, vous avez vu le niveau des filles. Et Jessie, en tout cas, elle est rentrée euh, parfaitement. Elle est euh, même tout en puissance dans ce début de voie. Allez, Yana Gambret, profitez-en, le public. Ceux qui n'étaient pas présents hier, elle a fait un spectacle incroyable. Ah ouais, c'est un, un des débuts fracassants pour cette grimpeuse en compétition internationale. On la savait forte déjà chez les jeunes. On se posait la question, est-ce qu'elle va pouvoir euh, tout de suite euh, exploser euh, chez les grands Eh bien, ça a été facile. Hein. Elle a quand même à son palmarès qui y ait une 40 podiums en Coupe du Monde de Diff. 25 victoires, ça sera la plus titrée ce soir. Mais elle a quand même 6 podiums en Coupe du Monde de bloc, dont une victoire. Je rappelle qu'elle a été numéro 1 mondiale en 2010, 2013, 2014. Numéro 2 en 2009, 2011, 2012. C'est la reine de l'escalade dans le monde. Depuis plus de 6 ans, championne du monde en titre. Et surtout, rappelez-vous, si jamais les trois filles qui viennent là sortent la voie, on devra les départager autant, donc elles vont aussi penser à ça. Résiste. Elle va nous emmener au sommet. Yalia Gambret. Oui. Franchement. Briançon. On a bien fait de faire la finale. côté affectif, c'est tout ce qui n'est pas vraiment maîtrisable euh, machinalement. L'entraînement, le, euh, serrer une prise, euh, faire un gainage, ça euh, tout le monde le répète mille fois à l'entraînement, donc on, on sait le faire, par contre euh, le faire devant dix euh, mille personnes, le faire quand tu as envie de le faire, avec l'envie de réussir, et voire même la peur de, de perdre, c'est un équilibre assez subtil à trouver là pour justement euh, jongler avec tous ces ressentis, toutes ces émotions et faire... Euh, Savoir vivre avec ça pour euh, avoir une grande parfaite et euh, optimiser au mieux ton escalade. Quand il y a un crux un peu bas dans une voie et c'est pas anticipé, il y a deux choses à faire. Moi je prends la première. Moi j'avance, je fais un petit jeté et j'ai je gaspillé d'énergie si, euh, si ça fait comme ça. L'autre façon de le faire c'est d'attendre, lire et trouver la euh, solution optimale mais ça prend plus de résie. Et parce que moi, je suis un grimpeur euh, qui a, on va dire, un peu moins de résie ou plus, plus physique, plus rapide, moi je prends la première, ou même si je gaspille un peu de, de physique, ça va pas trop me, trop me tromper en haut. Après, on sait très bien que l'escalade, en finale, pour gagner, c'est pas faire un run parfait, c'est faire un run presque parfait. C'est-à-dire qu'on a le droit à quelques erreurs quand même. Personne n'a gagné en faisant aucune erreur. Donc euh, toutes les victoires, il y a quelques petites erreurs où à un moment donné, il y a eu du doute. Mais le grimpeur a su reprendre le, le dessus sur la voie et imposer quelque part son rythme et son escalade à la voie. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'un grimpeur en finale, quand il grimpe comme ça et qu'il sent qu'il est en train de faire, qu'il est un peu en dessous, qu'il n'arrive qu pas à maîtriser la voie, eh bien, il peut faire le dos ronds, accepter de ne pas être très bon quelques mouvements, mais après l'idée mentalement et physiquement, c'est de reprendre le dessus de la voix. Donc euh, s'il s'est fait secouer sur un mouvement, il a forcé plus que de raison, et eh bien il doit après forcément essayer d'impulser un rythme encore plus marqué pour faire euh, reprendre le dessus de la voix et euh, de nouveau être dans un bon rythme. Allez on va l'aider, on ne va pas être chauvin s'il vous plaît que ce soit un Français ou un Slovène, ça nous convient, on veut le meilleur pour ce soir. C'est là où il va être fort, Domen Skofik, Est-ce qu'il va résister Allez, on sait que là, le rétablissement est un peu tonique. La main gauche. Oui. Ça tient pour le moment pour Domène. Oh Eh ben, on peut applaudir Domen Skofik ex avec Romain Desgranges, mais... Euh, si on revient sur les qualifications et les demi-finales, il était en tête. Donc évidemment, c'est lui qui remporte la compétition. After four sets mental change, I don't know. I haven't trained that much more anyone before this season. I wasn't for sure not uh not ready. I mean, I didn't think I'm ready. I was like, "Ah, uh, I didn't do enough this year before the season." But then I just said, "Ah, uh, I did what I did and on the end I really enjoyed the first competition in Chamonix and I didn't let Villars uh, to destroy my feelings. I just like said, ah, it happens and I keep on going and now it pays back again. And so, uh, yeah, I don't know.